Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo séance, parce que oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo comme ça, une séance toute simple. Aujourd'hui c'est avec Morito qu'on va travailler. Morito c'est le petit dernier de la troupe, Morito c'est celui que vous connaissez le moins bien. Et euh, voilà, j'avais envie de lui faire une vidéo qui soit 100% consacrée à lui. Aujourd'hui on va tenter un truc trop chouette, qui me fait trop trop envie depuis plusieurs jours. Je pense que vous avez déjà dû voir sur internet des vidéos de chiens qui font ce jeu avec plusieurs gobelets où on cache une friandise sous un des gobelets. On mélange et on voit si le chien est capable de retrouver la friandise. C'est super drôle et super chouette à faire. Je lui dis pourquoi ne pas essayer avec une chèvre Voilà, je pense que pour les chèvres c'est totalement faisable et j'ai trop hâte de voir comment Morito va se débrouiller dans ce petit jeu. Tout pas, On va voir ça ensemble, on n'a vraiment jamais euh, testé ça. Donc euh, j'imagine que vous allez découvrir en même temps que moi. Je me rends pas encore trop compte de ce que les images vont donner, bon, en tout cas moi je suis trop trop euh, contente de cette petite séance, c'était trop trop chouette Parce que dans l'ensemble le défi est plutôt réussi, j'ai réussi à trouver dans quel verre était la friandise même lorsqu'on avait 4 euh, gobelets Du coup ça c'est trop trop chouette, par contre lorsqu'on les mélangeait en général il était perdu, donc euh, soit il cherchait euh, là où la friandise était euh, avant de mélanger Soit il cherchait dans un autre gobelet un peu au hasard, enfin on sentait qu'il essayait pas encore ça Par contre, on a encore un gros, gros, gros, gros travail à faire sur le respect de la friandise. Ça, c'est déjà quelque chose que je savais un petit peu, mais là, ce genre de petit jeu, ça me le confirme. Qu'on va travailler là-dessus. En tout cas, je suis trop contente de lui pour une première séance de ce jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir la même chose avec Clochette, du coup, parce que peut-être que ce serait totalement différent, on ne sait pas. En tout cas moi je pense définitivement qu'on va faire ce genre de petites séances un peu plus souvent. Parce que c'est juste trop drôle et que j'ai trop envie de voir nos progrès là-dessus. Enfin en tout cas c'est progrès parce que moi pour le coup c'est vraiment une séance où je fais pas grand chose.